J'arrête pas de me répéter que tout va s'arranger, mais j'en ai tellement marre de me faire abîmer. Si tu savais, chaque nuit, je rêve de la même chose. J'y pense chaque heure à de la journée. C'est une obsession. Je voudrais tant vivre une histoire d'amour, une vraie. Ça te ferait peut-être sourire, parce que c'est pathétique et que ça ne me ressemble pas vraiment. Mais ouais, je rêve aussi d'avoir le droit de vivre quelque chose comme ça. La venue d'un être qui fera battre mon cœur fort à me faire sauter les coudes. Un, rêve, un regard qui me, qui me dirait que tout va bien. Un corps dont, le, dont la simple vue m'apaisera. Je vais pas bien toute seule. J'ai besoin de ça, autant que j'ai besoin d'oxygène. J'ai besoin d'être accro à autre chose qu'à de l'herbe. Quelqu'un qui n'ait pas peur de moi, qui fasse pas n'importe quoi, parce que tu sais très bien que je n'y survivrai pas. J'ai besoin d'être apaisé, de me faire embrasser, de quelqu'un dont, dont la présence fera que tout ira bien, de la fin de cet enfer de solitude. Je ne vais pas dire que ça reflète complètement ce que je pense, mais c'est une grosse partie... Euh, J'aurais euh, pu écrire la moitié des trucs qui est écrit, Parce que moi, j'ai des amis qui sont en couple. Je ne je vais pas dire que je suis, je suis jalouse ou quoi tout ça, ce n'est pas du tout ça, mais c'est sûrement que des fois, de, euh, de voir qu'ils sont euh, heureux avec leur copain ou avec leur copine, je me dis que ouais, j'aimerais bien des fois peut-être vivre ça aussi. Pour euh, les gens qui n'ont jamais été en couple, vraiment, c'est pour nous, genre euh, euh, avoir quelqu'un qui... Qui, qui est là et qui nous aime, bah pour nous, c'est comme un mythe. Si on se dit oui, euh, ça doit être tellement bien, j'aimerais bien vivre ça. En fait, je serais plutôt le genre de personne à, à aimer quelqu'un, mais à le regarder de loin et à se dire qu'un jour, peut-être, j'irai lui parler, mais qu'en vrai, ce jour, n'arrive jamais. Je vais quand même essayer d'aller lui parler un peu, mais je, la personne ne va jamais savoir que je suis intéressée par, par elle. Mais par contre, toutes mes amies le seront. La seule façon pour que je puisse aller voir une personne, c'est que je sais que Je suis sûre à 100% que tout se, se passera bien. Donc, euh, j'y vais pas. <rire> Personnellement, moi, ça me rend pas triste. Je suis bien comme je suis, mais c'est qu'il y aura toujours cette envie, en fait, de, de savoir c'est quoi d'être en couple. Que j'imagine qu'il n'y a aucun, aucune personne en couple qui se dit Ouais, j'aimerais euh, savoir ça fait quoi d'être célibataire. Parce que bah, ça, ça va être un truc complètement bête, mais simplement là, Saint -Valentin, euh, la Saint-Valentin, d'avoir cette euh, fête euh, en cours des couples. Ça nous dit, ouais, on aimerait bien un jour pouvoir passer la, la Saint-Valentin avec quelqu'un, ou simplement chaque fois le couple ça va être idéalisé, on va, que ça soit, je sais pas, on va voir souvent des, uh, des pubs sur les sites de rencontres, ça va être dans les, bon après c'est logique, mais dans les films ça sera toujours des gens en couple et c'est, en fait, on, on nous montre que c'est être en couple en fait c'est une bonne chose et être seul, bah, on voit pas non plus, on voit pas le bon côté en fait, dans le fait d'être seul. Il le montre pas en fait, que ce soit dans la télé ou dans la société.